Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du Topo d'Ugo. et aujourd'hui on va parler de l'école du chat. Alors l'école du chat, qu'est-ce que c'est C'est une association euh, à mont saint euh, qui accueille, euh, qui tatoue euh, et qui stérilise euh, des chats errants. Alors quel est l'intérêt et pourquoi je vous en parle Alors, premièrement, parce que vous avez remarqué que pendant cette campagne, Jean-Luc Mélenchon est souvent revenu sur la question de la souffrance animale qui est un à-côté, un sujet peu traité en règle générale dans les campagnes politiques. Et pourtant c'est un sujet d'intérêt général et extrêmement important. On a pu en parler de la, de la souffrance animale dans les histoires, vous avez vu, des fermes des 1000 vaches ou des fermes des 10 000 porcs. Mais je reviens tout de suite sur notre sujet, les chats. Alors les chats... Ce sont des animaux extrêmement populaires, on en voit des tas, des tonnes de vidéos de chats rigolos, et pour autant, il y en a pas mal qui sont abandonnés, livrés eux-mêmes. Or, ces chats euh, sont finalement porteurs de, de, de maladies, peuvent contaminer d'autres chats euh, et donc ça pose des problèmes euh, d'intérêt général, tout simplement. Et cette association, l'école du chat, est, en, est actuellement en, en difficulté. Je pense que ce genre d'association devrait être euh, aidée davantage et les pouvoirs publics devraient s'emparer de ce genre de problématiques euh, et notamment de la reconnaissance de la souffrance animale pour qu'il y ait moins de souffrance animale. On dit souvent qu'on reconnaît une société euh, et le, le, le bonheur d'une société à sa capacité à prendre en charge les plus démunis et en réalité aussi les animaux. Puisque ce qu'on commence à faire aux animaux, on a très vite fait à le faire à ses semblables et à d'autres êtres humains. Donc c'était un sujet extrêmement important. Donc voilà, je voulais apporter ici un soutien à l'école du chat, à son travail et à tous les chats qui ont pu être aidés par cette association dans la ville de Mont-Saint-Barreul et dans les villes alentours. Je vous invite à mettre à nouveau des pouces bleus vous en mettez plein, plein, plein, plein, plein. Vous partagez la vidéo sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter. N'hésitez pas et aussi abonnez-vous à ma chaîne. A très bientôt